Je pense que le Rassemblement national a le seum, comme on dit chez les jeunes, parce que personne ne veut jamais les soutenir. Mais plutôt que d'embrouiller la terre entière, il ferait mieux de se demander pourquoi. Ce sont des députés bourgeois et fainéants. Alors, vous êtes encarté chez ELV, mais j'ai l'impression que vous parlez comme une LFI. Mais euh, l'écologie, c'est l'insoumission, hein, les gars. Il n'y a pas que vous qui êtes comme ça, faire des blagues, tout ça. Euh. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Moi, je pensais qu'il appelait à voter pour nous. Je pensais qu'il appelait à faire le front républicain. Et que quand il n'est pas une voix pour la République, c'était une campagne en fait contre le RN, comme nous, on l'a fait en fait entre les deux tours de la présidentielle. Alors, dimanche soir, sur votre territoire, ce sera le match Marine contre Marine, quand même. Deux femmes au même prénom, mais que tout oppose. Mais alors sauf que alors... moi, c'est mon vrai prénom, parce qu'elle, elle, elle s'appelle Marion-Anne Périne, dans létat C'est vrai. C'est ma ville et c'est mon prénom. Salut l'internaute, c'est Jamil. Dans quelques instants, dans cette vidéo, nous allons recevoir mon dernier crush politique, Marine Tondelier. Elle est co-trésorière d'Europe Écologie des Verts et élue d'opposition à Hénin-Beaumont. Elle est aussi candidate NUPS pour la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale aux législatives de 2022 et n'a pas sa langue dans sa poche, vous allez voir. Qualifiée au second tour, elle devra affronter la députée sortante, Marine Le Pen. Deux femmes politiques qui n'ont de commun que leur prénom puisque leur vision de la société et de leurs projet public politiques s'opposent radicalement. La première est écologiste et défend via la NuPS un programme foncièrement de gauche, c'est-à-dire attaché aux libertés, à l'égalité entre les individus dans la société mais aussi à la lutte contre le dérèglement climatique et à l'idée de mettre l'économie au service du progrès social pour toutes et tous. Elle porte un programme bâti avec la société civile et les assos et ONG spécialistes dans leur domaine. Là où la seconde est une femme d'extrême droite qui nourrit les stigmatisations entre les personnes qui ne combat pas les inégalités sociales et qui occulte totalement la question écologique, préférant celle de l'identité nationale, en véhiculant la vision d'une certaine France, d'une certaine pureté franco-française, disons-le clairement, avançant, caché, toujours, derrière un discours prétendument social, mais réservé aux Français d'abord, évidemment selon les critères du parti dominé par la dynastie Le Pen. Néanmoins, cette marine-là devance d'assez loin son homonyme de gauche dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Mais est-ce perdu d'avance pour autant Et que dire de la position ambiguë, si ce n'est pas franchement immonde, de la Macronie qui n'appelle pas au vote systématique pour la NUPS quand elle fait face au RN On voit ça tout de suite avec mon invité Mathilde Tondelier. Bonjour Marine Tordelier, comment allez-vous Bonjour, tout va bien, en direct du marché, hop, c'est d'énorme beau pour le dernier jour de campagne. Oui, dans l'action, hein, vu que c'est le dernier jour, effectivement, on va Toujours. en parler juste après, c'est vrai. Alors, pour finir de planter le décor que j'ai commencé à planter dans l'intro, je tiens à vous dire que je vous ai découvert il y a peu, et je tweetais tout récemment ceci, je m'auto-cite mon nouveau crush politique, Marine Tordelier. <rire> <rire> Message en compagnie de cet extrait vidéo de vous, sur BFM TV le 14 juin dernier, on regarde. Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon est-il la béquille d'Emmanuel Macron, comme le dit Jordan Bardella Je pense que le Rassemblement National a le seum, comme on dit chez les jeunes, parce que personne ne veut jamais les soutenir. Mais plutôt que d'embrouiller la terre entière, il ferait mieux de se demander pourquoi. Pourquoi il y a une position constante sur le sujet depuis des années Le problème c'est eux, c'est pas nous. Donc bon, j'entends que ça les embête. Mais moi je regarde aussi leur bilan à l'Assemblée Nationale. Ce sont des députés bourgeois et fainéants. Ils étaient où pour se battre contre la réforme des retraites Ils étaient où pour se battre contre la suppression de l'ISF Moi, j'entends hein, Monsieur Jacobelli qui dit, Bon, je suis écologiste, donc je, il me considère comme républicaine, tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup de députés LFI qui sont républicains et qui se sont battus pour les droits sociaux des gens de ce pays. Des députés comme François Ruffin, que je suis particulièrement parce qu'il est de ma région. Heureusement qu'il était là pour mener la, la bagarre à l'Assemblée nationale, là où les députés euh, Rassemblement national n'ont servi à rien. Je sais pas où ils étaient. Euh, et, et, et voilà, on regarde leur taux de présence. Ils étaient parmi les députés les moins assidus à l'Assemblée. C'est ça aussi le problème et c'est à, à ça que devrait répondre Monsieur Bardella, par exemple. Alors, vous êtes encarté chez ELV, mais j'ai l'impression que vous parlez comme une LFI. Le mot mordant, le, le, le ton un peu br un, un brun insolent. Quoique, que, quoi disons-le, chez ELV, vous avez quand même Sondé de Rousseau, par exemple, dans le genre que j'aime beaucoup. Du coup, la NUPS, c'est votre dada, finalement. Ah, moi, je suis vraiment une écologiste pur Juin depuis euh, 2009. Euh, j'ai adhéré à ce parti, j'en ai jamais changé. Je n'en suis jamais partie, je me suis toujours impliquée. Mais euh, l'écologie, c'est l'insoumission, hein, euh, les gars. Il euh, n'y a pas que vous qui êtes comme ça, à faire des blagues, tout ça. Euh, vous <rire> n'avez pas ce monopole. Après, moi, j'ai l'habitude de bosser beaucoup en union. Je l'ai fait au municipal en 2020. J'étais tête de liste d'une liste qui allait des insoumis aux gaullistes. Vous voyez ici, les rassemblements sont très larges. On l'a fait au régional dans les Hauts-de-France euh, en 2021, hein, en faisant re-rentrer la gauche au conseil régional. Et puis, euh, bon, je travaille beaucoup avec des gens comme François Ruffin, comme euh, Adrien et... et euh, et gouvernance, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'on était étudiant à Lille à peu près en même temps, donc on se retrouve dans les manifs retraite. Donc, euh, donc voilà, ici on sait ce que c'est, euh, l'union de la gauche. Oui, d'autant plus que vous faites face euh, euh, au, au RN. Donc finalement, vous la NUPS, avant qu'elle soit inventée, vous étiez déjà dedans. Vous, vous êtes, vous êtes l'avant nups quelque part là. Alors à ce moment-là, la gauche c'est votre truc. Bien sûr. Le bifort la préfiguration. Effectivement. Alors si la l'ANUPS vous va vous à ravir et vous connaissez le truc, euh, elle effraie la Macronie, hein, vraiment, là on le voit depuis le premier tour, même avant, mais l'art depuis le premier tour c'est quelque chose d'assez incroyable, et la Macronie qui fait feu tout bois pour diaboliser cette union des gauches, alors ce qui fait beaucoup réagir euh, un peu partout, hein, par exemple Libé qui faisait sa une, je sais pas si vous l'avez vu, lundi, euh, mardi, oui. pardon, euh, voilà, ou alors encore euh, sur Mediapart, Hélène Salvi qui titrait le même jour, Front Républicain, les macronistes font barrage à la dignité, alors après plusieurs jours d'outrance et une mauvaise foi euh, bah manifeste hein, de la part du camp macroniste, dont beaucoup, notamment Elisabeth Borne, Première Ministre, ou encore Castaner, Blanquer et tant d'autres, ont mis dos à dos la nups et le RN, Emmanuel Macron a fini par s'exprimer lui-même sur le sujet, sur un tarmac, on va le voir, en regardant l'extrait et on s'en trouve juste après. Nous sommes à l'heure des choix, et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Vive la République et vive la France. Pas une voix ne doit manquer à la République, pour le citer. Comment vous vous réagissez à cette déclaration et ensuite à la situation ambiguë générale Bon, moi, je vais vous faire une confidence de quelqu'un qui a lu cette interview en très très diagonale au début, parce qu'entre deux tractages. Et quand il a dit pas une voix que la République, moi, je pensais qu'il appelait à voter pour nous. Je pensais qu'il appelait à faire le front républicain. Et que quand ils n'étaient pas une voix pour la République, c'était mmh. une campagne, en fait, contre le RN, comme nous, on l'a fait, en fait, entre les deux tours euh, de la présidentielle. Moi, j'avais fait toute une campagne chez les Verts qui s'appelle Le Pen ne doit pas passer. Bon, en même temps, c'est ma troisième législative contre elle. Je suis élue d'opposition ici au RN depuis 2014, donc je sais un peu ce que ça veut dire. Et je le souhaite pas pour personne euh, au niveau national. Et donc, euh, pour moi, c'était logique. Je me dis, le mec, il est président de la République, il va s'engager pour nous, comme on l'a fait pour lui. Et j'ai compris après qu'en fait, quand il disait ça, euh, il parlait de nous. Donc là, je me suis inquiétée. Et c'est vrai que, on a des candidats à l'RVM qui ont commencé à parler de campagne sale, de extrême droite contre extrême gauche, et vraiment, il fallait être quelque part au milieu, c'était plus tranquille. Et moi, je trouve ça assez indécent, en fait, vu des fois qu'on leur a parté au deuxième tour et la mobilisation qu'on a faite, qui plus est, nous, par exemple, à Hélène Beaumont, on a eu un tract là, entre les deux tours, horrible, vraiment un tract euh, facho, quoi. je ne sais pas comment le décrire autrement, c'est mm -hmm. contre Marine Tondelier, l'extrême gauche, avec une photo horrible de moi, euh, faites rempart avec Marine Le Pen et Sivriwa, enfin rempart à quoi à leur, à leur propre folie, quoi. Et en fait, euh, des tracts comme ça, normalement, ça doit faire réfléchir les gens, c'est-à-dire que nous, on l'a vécu entre les deux tours, hein, des gens qui ne sont pas capables dimanche à 21h01 de dire « je vais faire campagne et voter pour Macron dans 15 jours », je le comprends. Par contre, euh, quand on voit ce genre de tract, normalement, on doit solidariser, c'est-à-dire que quelqu'un qui est républicain, qui a un sens de la démocratie, de la solidarité, il peut pas laisser quelqu'un se faire attaquer comme ça, injurié par par des tracts nauséabonds. Quand vous mettez une voix pour Marine Le Pen dans l'urne, c'est ces méthodes que vous cautionnez, et quand vous décidez de voter blanc, c'est ces méthodes aussi que vous, vous décidez de ne pas vous solidariser, vous décidez de faire un partout balle au centre. Donc moi je pense qu'il faut expliquer c'est clairement aux gens, les, euh, le Casimir monstre gentil euh, qu'on a vu toute la présidentielle parce qu'il fallait poser avec ses chats avoir l'air la plus sympa possible. La réalité, c'est quand elle est en campagne localement, c'est ce genre de tract euh, qu'elle fait. Et en fait, euh, cette nana, elle voulait être quand même présidente de la République française. Elle visait l'Élysée. Mais qu'est ce qu'elle croit qu'on va mettre à l'Élysée en France quelqu'un qui a ce genre de méthode parce qu'elle a posé avec un chat et qu'on a oublié qu'elle était euh, fasciste Bah non, en fait. Et franchement, cette campagne à Hénin, elle est violente. Mais en même temps, voilà, elle rappelle euh, un peu les fondamentaux et je pense que celles et ceux qui auront besoin dans les cinq prochaines années, qu'on leur rappelle, on aura quelques éléments pour le faire grâce à eux. On les remercie marine le pen qui veut toujours hein, je pense à se présenter la prochaine fois qui n'abandonnera <rire> pas elle a l'avantage c'est qu'elle bah nous pas... non plus <rire> bah oui effectivement <rire> macron lui pourra pas vu qu'il l'a déjà fait deux fois elle pourra toujours tant qu'elle l'a pas fait deux fois euh, la républicain alors, républicain ça veut dire quoi finalement est-ce que c'est pas un mot valise maintenant parce que euh, la république n'a pas qu'une il peut y en avoir 14 différentes on le voit il y en a quand je dis les valeurs républicaines je pense que c'est clair pour tout le monde moi vous voyez j'ai ah, les campagnes ici ça a toujours été dur toujours mais je sais pas il y a qu'un parti qui fait ce genre de truc alors que les gars il ferait mieux de s'occuper des outils euh, récidivistes de leur parti euh, des gens d'extrême droite qui vont tabasser des gens à leur domicile comme ça a été le cas à Arras il euh, y a quelques temps pour une, une copine militante communiste aussi qui s'est fait agresser à son domicile hein, par quelqu'un de l'action française elle et sa mère et le, le gars n'est même pas inquiété euh, le milieu d'extrême droite ne se désolidarise pas donc vous voyez c'est pas vraiment ici euh, on, est, on est, est quelque part ailleurs je pense oh, oui c'est clair on va, on va en parler encore juste après mais c'est vrai que c'est particulier dans le Pas-de-Calais. Alors là, pour peut-être finir sur le côté un peu national, et puis pour revenir un peu aussi en même temps à la transition sur le local chez vous, la macroniste battue dans votre circo, Alexandrine Pintus, je prononce bien son nom j'espère, euh, a déclaré, je la cite, « Je ne peux pas faire autrement que voter blanc. » On est face à deux extrêmes, pour vous mettre un peu dos à dos avec Marine Le Pen, qui serait donc le pendant, euh, de, c'est la même chose finalement. Alors la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que c'est du calcul électoraliste froid de leur côté, ou alors une sincère déconnexion du réel et de l'histoire politique, ou alors un peu des deux. Bah pour moi, euh, Alexandrine Peintus, elle, euh, elle est en perdition. Quoi. En fait, c est, c est, c est, je vous explique un peu l'histoire. Hein, C'est qu'elle était candidate Les Républicains euh, la fois dernière. Mmh. Euh, son fait d'arme était au débat France 3. Elle a lu un papier en introduction qui disait qu'elle partait. Elle est partie du débat, on n'avait pas tout compris. Et après, on ne l'a plus vue pendant cinq ans. Et là, en fait, elle a adhéré à La République En Marche il y a trois mois il y a trois mois. Et euh, comme personne ne voulait trop y aller, euh, bon, elle s'est retrouvée candidate. Et en fait, moi, dans la campagne, j'ai assez vu qu'il y avait un potentiel grenade dégoupillée parce qu'elle est, je est... sais pas, j'ai l'impression qu'elle, bah, comme tu disais, elle n'avait pas trop ses repères politiques, sa gauche et sa droite. Et en fait, euh, elle nous provoquait tout le temps. En fait, elle dit qu'elle a été sur les réseaux sociaux, qu'elle a eu des remarques violentes. Et moi, quand j'ai regardé euh, ce que c'était au début, bon, euh, c'est... C'est malheureusement ce que beaucoup de femmes en politique vivent, donc ça ne justifie rien, mais bon, c'est pas spécialement de ma faute, et c'est des gens que, qui n'étaient pas mon équipe et tout ça. Et donc, elle a commencé à faire des vidéos pour dire que ma suppliante était macroniste, enfin ma suppliante quand même, qui est, qui est au PS depuis qu'elle a 15 ans, je pense, et qui est responsable de la section PS de, de Carvin, conseillère départementale socialiste, que enfin, ça n'avait aucun sens, en mettant des photos en plus du fichier La République en marche, qui devait être genre le fichier de la newsletter, et euh, qui est complètement interdit par la RGPD. Donc euh, ça, par exemple, la première fois qu'elle a fait ça, j'étais la voir en disant, tout ça, sais, Alexandrine, c'est pénalement répréhensible, tu peux pas diffuser des infos. Ah ben non, j'ai enlevé son adresse. Ah oui, mais le fait même d'être dans ce fichier est une donnée personnelle, c'est la RGPD. Et, et en fait, à partir de ce moment-là, son ennemi, c'était nous. Et ça, c'était un vrai sujet. Donc moi, dans la campagne, j'ai arrêté d'avoir des contacts parce que je me disais, euh, en fait, euh, on ne sait jamais comment elle va réagir. Et elle disait, par exemple, elle, elle se prenait en photo en train de coller au-dessus de nous en mettant euh, les deux marines politiciennes, quand même, entre Marine Le Pen et moi. Donc moi, à ce moment-là, j'ai arrêté de discuter. Je me suis dit, de toute façon, on a... Elle est perdue. Enfin, elle est loin là, on la retrouvera pas. Et quand j'ai vu ces trucs le soir du, du le dimanche soir, je me suis dit c'est pas possible. Surtout quand on voit ce qu'elle tweetait deux mois avant pour euh, dire que c'était inadmissible que des gens ne soutenir, enfin, euh, se mobilisent pas pour soutenir Macron contre un parti fondé contre DSS, Par DSS, etc. il y a eu un, pour moi une inversion des pôles magnétiques. Tout ça n'avait pas de sens. Et après, elle a dénoncé le fait que, euh, en fait, elle avait des réactions très violentes à son tweet. Alors très violentes. Hein, c'est des gens qui disaient euh, bon bah, quand même c'est n'importe quoi. Et c'est pas des gens que nous on envoyait. C'est juste que des milliers de personnes, en lisant son, sa réaction, ont eu la même réaction et le même commentaire. Donc, c'est peut-être euh, elle qui doit s'interroger. La République en marche nationale, parce que vous voyez, il y a des cas où euh, bon ils peuvent euh, essayer d'expliquer leur truc. Mais Marine Le Pen, euh, contre moi, qui combat l'ERN depuis dix ans, qui ait euh, fait la campagne entre les deux tours pour qu'elle ne passe pas à la présidentielle, etc., ça n'avait aucun sens. Et des gens leur disaient aussi. Donc, Stanislas Guérini a fini par faire son petit euh, tweet. Mais après, en réalité, quand on voit le tract que l'ERN a distribué la semaine, la, la, cette semaine ici, Normalement, quelqu'un de républicain et d'un peu préoccupé par les valeurs morales, il dit ce truc-là, il dit non, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà pour, moi, ça... Pintus, non, voilà pour moi, Alexandrine Pintus, non mais pour moi, c'est plus un sujet. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit encore à la République en marche. Elle y aura fait un passage éclair, et euh, je vois pas comment elle peut y rester après ça. Enfin, même, même ses militants locaux étaient très très embarrassants. Hein, mais qu'est-ce qu'elle a fait Donc euh, voilà, pour bon. moi, c'est plus un sujet. Euh, voilà. Bon, poursuivons, euh, pour un peu finir notre, notre euh, entretien, avec euh, votre circo, donc vraiment, donc la 11e du Pas-de-Calais, où d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que vous y menez campagne. Ça fait des années, vous êtes aujourd'hui toujours élu. J'étais même euh, candidate avec Mélenchon en 2012. <rire> euh, oui, c'est vrai que je l'ai lu, effectivement. Donc comme quoi, c'est une longue histoire euh, de, de, de la gauche, effectivement de l'Alliance. Euh, on aimerait savoir rapidement quels sont euh, les enjeux finalement locaux euh, chez vous qui sont spécifiques, les problématiques spécifiques de votre circo Alors ça, c'est important qu'on en parle parce qu'on a Marine Le Pen qui est députée depuis cinq ans. Et la réalité, c'est qu'elle n'a rien fait. Alors, vous savez que c'est ce, la vidéo qui vous a fait beaucoup rire, qu'ils qui n'ont rien fait quand même à l'Assemblée nationale. Mais localement, c'est pareil. Il y a 14 villes ici. Sur les 14 villes, à part le maire de boubon qui est son suppléant, ça on a compris, mais les, les 13 autres n'ont jamais eu un seul contact avec elle pendant le mandat. Pas un mail qui dit « bonjour, je suis votre députée, comment on peut travailler ensemble ?» Elle a complètement failli là-dessus. Et en fait, je pense qu'elle utilise ce territoire pour faire genre « regardez, je suis proche des gens, je vais dans le Pas-de-Calais comme c'est courageux depuis Saint-Cloud. » Mais en réalité, ce territoire, elle l'instrumentalise et elle l'éclipse. C'est-à-dire qu'elle vient ici pour qu'on parle d'elle, mais elle, elle ne parle jamais de nous. Et en fait, elle se sert vraiment du territoire pour sa notoriété personnelle, pour son image, alors qu'ici des sujets à défendre, mais il y en a il y en a des centaines. Donc je vais vous en citer juste quelques-uns. Le premier, c'est la rénovation des cités minières qui avait été promise électoralement par Cazeneuve en 2017, puis là par Macron juste avant la présidentielle et qui a pris énormément de retard. Qu'est-ce qu'elle a fait là-dessus Qu'est-ce qu'elle a fait avancer Il y a Métal Europe aussi qui était une usine, vous savez Très connue ici et qui en 2002 ferme subitement. C'est là que Chirac invente l'expression de patron voyou. Donc, eux, bon, ils sont partis, mais la pollution, elle est restée. Et depuis, donc, à la fois, il y a des problèmes de baisse, de... parce que c'est de la pollution du plomb, du cadmium dans le sol. Donc, c'est des pollutions lourdes qui vont rester longtemps, qui migrent, le cadmium migre dans les sols. Donc, euh la pollution continue d'évoluer et de bouger d'un endroit à un autre et donc les gens bah leurs maisons perdent de la valeur donc les socialistes avaient fait le député socialiste en 2015 ou 2016, avait fait voter un amendement à l'Assemblée nationale pour dire que il devait y avoir un abattement de taxes foncières pour les habitants mais que bien sûr les villes devaient être compensées par l'État parce que c'est quand même la responsabilité de l'État et cette promesse n'a jamais été tenue une fois Macron élu, donc ça fait des paires, je crois que c'est 360 000 euros par an, par exemple, pour la ville des 20 Malmaison, qui est une des plus pauvres de la circonscription. Plus les gens s'inquiètent vraiment pour leur santé, en fait. Il y a un reportage qui est sorti il n'y a pas longtemps, un journaliste qui a été faire des prélèvements dans la cour d'école de cette ville des 20 Malmaison, qui trouve des taux de plomb dépassant clairement la norme, donc les parents sont inquiets. Et en fait, l'État nous doit la vérité et la transparence. Moi, je peux pas vous dire, il a fait des trucs lui-même, ce journaliste, je, je, je ne sais pas, l'État dit tout va bien, lui dit tout va pas bien. En fait, les gens sont perdus. Et donc, des dossiers comme ça, c'est exactement l'exemple de dossier où on a besoin d'une parlementaire un peu chiante, genre moi, je suis très chiante, qui va remettre le dossier tous les jours sur la table du préfet, qui va insister, qui ne lâchera pas l'affaire tant que la vérité sera pas faite. Et là-dessus, Marine Le Pen, elle n'a servi non plus à rien. Voilà. C'est de ça dont on parle, nous, beaucoup dans la campagne. Euh, et peut-être aussi euh, une seconde question, puisque là on voit, que, enfin, on a l'impression quand même que depuis quelques années, l'ancrage du FN euh, dans votre département, dans votre région, euh, bah, ça s'intensifie euh, et s'ancre euh, encore plus fort. Que et y a-t-il un espoir pour le retour de la gauche euh, quelque part Alors du coup, vous l'incarnez pour la législative cette année et vous êtes déterminé, effectivement, on le voit, mais de manière plus large dans votre coin, est-ce que la gauche peut encore euh, se relever bah, En un moment, c'est compliqué, mais euh, moi je dis souvent « nul n'est prophète en son pays ». Donc, j'ai fait 17 ici au premier tour des législatives. C'est moins que dans les autres villes, mais vu le matraquage en termes de propagande dont je fais l'objet depuis des années ici, en fait, c'est normal. Mais j'ai fait un petit jeu. Je suis allé regarder les scores de Marine Le Pen à Saint-Cour. Et à la présidentielle, elle a fait 5,6 au premier tour. Donc, je ne sais pas ce que je oui. qu'elle a fait. C'est pas très bien, Marine Le Pen. Il faut travailler sur le terrain un peu. Et donc, euh, voilà, c'est juste pour vous dire que le score à L1, c'est particulier. Mais euh, moi, je vois quand même dans les précédentes échéances qu'ils étaient censés gagner la région en 2015 ils ont lamentablement échoué, ils euh, devaient la regagner en 2021, ils ont fait encore pire. Nous, nous sommes re rentrés à 28 dans l'hémicycle où nous n'étions plus. Au départemental, ils devaient remporter le département du Pas-de-Calais. Steve Rinois devait le présider mais ils ont perdu trois cantons quand même, euh, et notamment donc, euh, là où il y avait des unions de la gauche sur le canton de Arne, bonjour, le canton de Arne, euh, à Lens, ils ont perdu les cantons, on les a regagnés, et donc euh, on voit bien que ce n'est pas si facile que ça, leur euh, destin tout tracé, et donc ici le deuxième tour, on sait que ça va être sacrément sportif, ça tombe bien, on est en forme, on, a, on va tenter la remontada euh, maximale, mais euh, vous voyez, euh, elle avait fait le défi, fait le pari qu'elle gagnerait dès le premier tour, et c'est raté. Donc là, ça les met dans un état de mer pas possible. Et comme au RN, quand ils sont pas contents, ils sont méchants. Ils ont un peu le seum, là. Donc c'est, ils sont au maximum de leur potentiel. Mais c'est pas pour ça qu'on va baisser les yeux, se laisser intimider et arrêter. Donc nous, si on est là depuis dix ans, c'est qu'on sera encore là pour les, pour les dix prochaines années. Vous allez voir. On enregistre cette interview. On le rappelle, le matin du vendredi 17 juin 2022, dernier jour de campagne. Comment vous l'abordez cette journée Et c'est quoi le programme Bah, écoutez, comme ils nous ont énervés là, on va se mobiliser au maximum, encore plus à chaque fois que à chaque fois qu'ils mettent un petit pouce, ça remobilise toutes les troupes, donc c'est parfait. Alors, merci. Euh, donc là, on est sur le marché toute la matinée, euh, il est à peu près 9h, là, ça commence à se, à se remplir, tous les copains euh, ont rendez-vous à 9h et à 11h, il y a tous les maires en fait, euh, de la circonscription qui vont arriver pour tracter avec nous, c'est une petite surprise pour Steve Riwa. Et puis cet après-midi, on finit tous nos secteurs de tractage, on a un tract pas du tout fasciste, lui, avec juste nos propositions, tout ça qui est en cours de distribution dans les 65 000 boîtes de la circonscription. Et donc, je pense qu'on en a à peu près jusqu'à jusqu ce qu'il fasse nuit. Et puis, quand il fera nuit, euh, on prendra nos pinceaux et on ira coller jusque minuit pile. Jusqu'à la fin. Alors, dimanche soir, sur votre territoire, ce sera le match Marine contre Marine, quand même. Deux femmes au même prénom, mais que tout oppose. Mais alors sauf que alors... moi, c'est mon vrai prénom, parce qu'elle, elle, elle s'appelle Marion-Anne Périne, dans les passions. C'est vrai. C'est ma ville et c'est mon prénom. Alors, comme quoi, vous êtes, la, vous êtes la vraie et la fausse, on, on l'entend. Alors néanmoins, l'une devance l'autre, hein, vous l'avez dit, hein, vous l'assumez la, vous effectivement, même de beaucoup. Hein. Euh, Marine Le Pen a récolté quasiment 54% des voix, 53,96%, euh, des suffrages d'exprimés. Il hein, faut être précis, il y a eu beaucoup d'abstention, ce sera la dernière question, au, au premier tour de législatif. Du coup, la semaine dernière, quand vous, Marine Tondelier, euh, êtes crédité de 23,43%, Comment convaincre les travailleuses et C'est une vraie question. Hein, Fâché, mais pas facho, pour reprendre la bonne formule de Mélenchon, euh, de voter pour la NUPS, donc pour leurs intérêts, quelque part. On bah, fait la première chose, c'est que moi, la fois dernière, j'avais quand même fait 3,55. Hein, donc euh, la remontada, euh... Elle est en cours. <rire> la première phase a déjà eu lieu. Et puis, euh, sur l'abstention, moi, je n'oublie quand même pas que Macron a tout fait pour expliquer qu que cette élection, elle ne comptait pas. Enfin, il a essayé de l'enjamber. Donc je pense qu'il a tout fait pour que cette élection ne soit pas un enjeu, que ça a joué aussi sur la participation. Donc nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir. Euh, tout le monde, on essaye d'aller de, de, mobiliser autour de nous celles et ceux qui ne sont pas allés voter, c'est le travail qu'on a à faire et puis on verra euh, ce que ça donne. Mais moi j'oublie pas pas qu'on a quand même fait 23 là où j'avais fait 3,55, j'oublie pas qu'elle devait gagner au premier tour, qu'elle n'a pas gagné au premier tour et puis on a le soutien de beaucoup de gens donc on va faire, euh, on va faire le maximum. D'accord et de, euh, pour dernière question du coup c'est l'abstention, vous avez un, un peu abordé la, la question, 57,40% dans votre circo, euh, bon, ce qu'il explique, euh, vous, la, vous avez un petit peu dit, c'est la faute à Macron. On a entendu un peu tout votre camp le dire, le répéter. Est-ce que c'est votre analyse premièrement Et euh, qu'avez-vous vous fait jusqu'ici avec vos camarades sur le, le terrain pour tenter d'enrayer de, le phénomène et d'aller euh... Eh ben, on a passé deux jours en préfecture à scanner toutes les listes d'émargement Et donc là, les copains des différentes villes sont en train de les consulter pour voir s'il y a des gens qui connaissent, qui peuvent appeler, etc. Okay. On a des copains de la l'AfI qui sont allés euh, au bord des eaux. Vous savez, c'est un petit euh, une sorte de petit étang qui a Beaumont et où les jeunes, quand il fait beau, vont bronzer. Donc, ils ont été discutés un peu avec eux là-bas. Voilà, on est sur différentes opérations et on fait ce qu'on qu peut, on fait le maximum. Et c'est sûr que moi, quand je vois le track là, de deuxième tour de Marine Le Pen, je me dis que franchement, avec des méthodes comme ça, elle ne risquait pas de provoquer plus de participation. Est-ce que c'est pas quelque part, le, cette agressivité-là, montre pas un peu, un peu, à l'instar de cette agressivité aussi macroniste, ben, une panique ah bah Ça, c'est sûr, parce que moi, ils passent leur temps à raconter que je ne sers à rien. Mais au premier tour, elle me consacre quand même la moitié de sa profession de foi. Et au deuxième tour, leur seule campagne, leur seule campagne, il n'y a eu qu'un tract, c'est contre Marine-Tondelier-Recto, contre Marine-Tondelier-Verso. Leur seul programme, c'est d'être contre moi. Et donc, je trouve que pour quelqu'un qui ne sert à rien, qui est juste ici élu municipal d'opposition, de la part d'une candidate à la présidentielle, c'est un énorme aveu de faiblesse, de fébrilité, et de quelqu'un qui ne sait pas tenir ses nerfs. Donc voilà, c'est dit. Bien. C'est ben déjà merci. une première petite victoire en soi. Déjà une première victoire en ce moment, on va attendre du coup dimanche, rendez-vous dimanche hein, pour connaître la suite de l'aventure. En tout cas, merci Marine Tordelier d'avoir accepté mon invitation ce matin. Pas super, à bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cette vidéo, mais reste bien jusqu'au bout, car j'ai plusieurs choses à te dire encore, promis, pas mille. Déjà, te remercier d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout, puis t'inviter aussi, bien évidemment, à réagir dans les commentaires, à t'abonner, à faire un don sur jemilefr slash soutenir. Tout ça, tout ça, tu connais. Ensuite, deux annonces pour deux rendez-vous imminents. D'abord ce soir, vendredi 17 juin, à partir de 19h et jusque tard, on trinquera tous ensemble sur le quai de Paris, dans le jardin Tino Rossi, pour fêter l'été et mes 35 printemps, oui c'est aujourd'hui mon anniversaire, mais aussi, et en fait c'est de l'impro totale depuis le départ, hein, pour fêter ça je suis très officiellement journaliste professionnel depuis hier. Joli cadeau d'anniversaire, comme quoi hein, c'est ce petit bout de plastique hein, qui le dit, hein, c'est pas moi, voilà. Enfin, boutade à part, hein, il n'est absolument pas nécessaire de posséder la carte de presse pour être journaliste professionnel, mais ça fait quand même quelque chose, je dois l'avouer, pour moi euh, de l'avoir, ce bout de plastique là qui, euh, qui en dit des choses, pour le gros prolo que je suis au parcours biscornu d'en être arrivé là. Merci fortement d'ailleurs à vous de me suivre et, et de donner du crédit euh, à mon travail depuis toutes ces années. Donc rendez-vous ce soir, euh, dès 19h, sur les quêtes Seine, pour boire des coups ensemble, comme on le faisait d'ailleurs souvent hein, dans le monde d'avant, vous savez celui euh, d'avant le Covid. Toutes les infos en voir dans la description. Et second rendez-vous, plus formel celui-ci, les 22, 23 et 24 juin prochains à la Maison des Sciences de l'Homme à Aubervilliers. Je co-organise et j'y co-animerai un événement inédit avec Igor Galigo, dont voici l'affiche. « Automédia, une révolution médiatique, comment chacun, chacune, peut-il, peut-elle contribuer à la production de l'information ?» Igor est chercheur en sciences des médias, il travaille sur ce projet depuis des mois, et lui, avec moi, on vous invite toutes et tous à venir y assister, on y a beaucoup bossé, venez nombreux et nombreux, l'entrée sera libre, évidemment. D'ailleurs, sur automédia.org, au vous retrouverez tous les détails de cet euh, événement et le programme des trois jours. Vous verrez les noms, et parfois prestigieux, de nos invités, issus des mondes scientifiques, médiatiques et automédiatiques, bien évidemment. Par exemple, il y aura Acrimed, le monde diplomatique, osons causer Jérôme Rodriguez, le canard infractaire, le billet vert avec Félicien Bogart, mais aussi Yves Citon, Fauzi Lelouch, Théophile Kouamouo, Cerveau non disponible, Dani Caligula, etc. Il y aura vraiment beaucoup de monde, du beau monde, dans de nombreuses tables rondes et ateliers. Certaines discussions seront captées et diffusées en direct sur le média, sur le YouTube du Média, qui est partenaire diffuseur de l'événement. Voilà tout ce que j'avais à vous communiquer à l'occasion de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Et en tout cas, moi, je me réjouis de vous retrouver ce soir et la semaine prochaine. Venez nombreux et nombreux, on va, comme d'habitude, apprendre et s'apprendre aussi plein de choses. Je ne sais pas si c'est très français, mais on a compris l'idée. Tout en passant, évidemment, à un bon moment ensemble. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite, car bah, j'ai toujours mille choses à te dire. Ciao